Avoir une belle voix naturellement. Alors, c'est un peu le fantasme de tout le monde. Je voudrais avoir une belle voix naturelle. Je suis sûr que ta voix naturelle est déjà très belle. Peut-être que tu t'en fais une fausse idée, peut-être que tu as pris des mauvaises habitudes. On va voir ça ensemble dans cette vidéo pour que tu puisses avoir une belle voix naturelle pour bien chanter. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs qui veulent améliorer leur voix pour bien chanter au quotidien et s'éclater. Alors, avoir une belle voix naturelle, qu'est-ce que ça veut dire Bon, il y a le côté belle voix. Ça, c'est le côté, je dirais, qui est, euh, qui est complètement subjectif parce qu'il y a des pays, ils vont dire qu'une belle voix, c'est tel type de voix. Il y a un autre pays, ils vont dire que tel autre type de voix, c'est une belle voix. Et même au sein de tes amis, tout le monde ne sera pas d'accord en disant « Oui, tel chanteur, je trouve qu'il a une super voix. Ah Non, moi, je ne trouve pas, etc. » Donc, ça, c'est vraiment la partie subjective de la chose. Maintenant, une voix naturelle, c'est quoi C'est une voix qui est pour moi équilibrée, c'est-à-dire une voix qui, comme le petit bébé qui naît, il n'a pas pris encore de mauvaises habitudes et il y a des cordes vocales qui fonctionnent bien, il y a une gestion du souffle qui fonctionne bien, les cordes vocales se touchent correctement, on n'a pas encore eu de tabac, on n'a pas encore eu de, de tics de langage. et Donc, on a un, un bon accolement des cordes vocales et on a une, une résonance qui est efficace parce qu'on ne nous a pas dit de parler moins fort ou de chanter moins fort ou à l'inverse de parler plus fort comme dans certains environnements. Donc, on va essayer ensemble, on va faire un exercice aujourd'hui. On va faire d'ailleurs deux exercices pour t'aider à retrouver cette voix naturelle qui pour moi, dans ma définition, est en fait une voix équilibrée. Et Ensuite, tu pourras toujours rajouter par-dessus cette voix euh, des effets. Tu pourras utiliser des effets, tu pourras utiliser des, des petites techniques de chanteur et de chanteuses comme je t'en partage euh, tant sur cette chaîne YouTube. Mais en partant déjà, enfin en utilisant cette voix naturelle, solide et équilibrée. Donc, on va commencer un premier exercice. Juste avant, je te rappelle, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube parce que des exercices, j'en publie très régulièrement. Ça te permettra d'être tenu informé des sorties des nouvelles vidéos et surtout active bien la petite cloche de notification. Pourquoi Parce que je fais des lives et euh, je coach des personnes en direct. Et Si tu veux que je te coach en direct, eh bien, il faut que tu sois prévenu quand je suis en live. Et Le meilleur moyen pour ça, c'est d'activer la petite cloche de notification. Alors, on y va, c'est parti. On va faire un premier exercice dont le but est justement de réguler euh, ton flux d'air, ton souffle et euh, la manière dont tes cordes vocales se touchent entre elles. On va utiliser pour ça un J. On va faire un J comme ça, on va faire un J. J. Donc je te laisse faire avec moi ce J. Alors il est important quand je fais ce J de ne pas crisper. Hein ce n'est pas un J, je sais pas ça, c'est très simple. C'est très libre, voilà, je bouge. Ok, ça fait un peu comme une, une tronçonneuse ou un, ou un moteur. Et euh, ensuite, ce qui est important aussi, c'est qu'on ait bien de l'air qui sorte. Moi je sens bien le... Ce petit chuintement comme ça de l'air, d'accord Quand je fais, je fais mon J, on voudrait pas entendre un U U U ou là j'ai de la crispation et j'ai pas <tousse> j'ai pas d'air qui sort, d'accord On veut vraiment pour l'équilibre des muscles de ton larynx et pour l'équilibre de ta voix avoir un beau J avec <tousse> un petit chuintement ici. Donc on va faire ça <tousse> et on va s'amuser à faire ça sur des petits allers-retours comme ça, donc on va faire <tousse> D'accord C'est sur des petites quintes tranquilles. On y va, à nous. On y va. Et toujours, on vérifie que on a bien ce petit chouintement d'air. Je continue. On va bien prendre garde de glisser, pas faire. Ou là, tu sens que je mets des à-coups, mais vraiment quelque chose de très lié. Comme des, des glissades, comme ça. Encore. Et. En fonction de si tu es un homme ou une femme la hauteur qui te va. Hein. Encore un peu. Ça commence à être aigu. Alors là, ma voix tremble, c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a les muscles qui sont en train de se rééquilibrer. Et en même temps, je veux toujours maintenir ce petit fuite d'air, ce petit ch chointement Voilà, donc tu vois déjà là un premier exercice qu'on peut faire. Alors évidemment là on peut refaire toute la descente, etc. Euh, là je, veux, je voudrais avancer sur la suite de l'exercice, donc tu pourras continuer à le faire. D'ailleurs je t'ai enregistré, enregistré au piano là, des exercices pour ta voix. Si tu veux les récupérer, je te mets un lien dans la description de cette vidéo. Juste en dessous, euh, tu vas cliquer dessus, tu mets simplement bah, ton adresse mail, un prénom, que je sache à qui ça part. Et d'ici la fin de cette vidéo, tu auras reçu dans ta boîte mail, alors surveille bien, surveille bien les spams ou les promotions, les indésirables, parce que des fois les mails sont mal classés. Et tu recevras donc dans ce mail quatre liens de téléchargement pour des ressources, avec notamment un exercice, là, comme on vient de faire là, pour entraîner ta voix. Donc tu as compris, on fait déjà ce premier exercice du J. Maintenant, euh, une fois qu'on a fait ça, mais ben moi, je sens, là, quand je parle, que j'ai déjà une, une belle aisance. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai un rééquilibrage qui s'est fait entre les muscles de mon larynx, entre euh, le flux d'air et, euh, et entre la manière dont, dont, dont les cordes vocales se touchent. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je voudrais rajouter un petit peu de résonance dans ma voix. Et pour ça, on va faire un petit exercice tout simple, ensemble, qui va être le AM. Donc, le, on va démarrer par un A. Euh, et on va fermer la bouche. Alors, le plus simplement possible, on ne va pas chercher à pincer les lèvres. Ce n'est pas, euh, pas un truc comme ça. d'accord Je rapproche juste mes lèvres et ça me fait un M. Euh, maintenant, quand j'arrive sur ce M, je vais essayer de prendre soin de faire résonner le son au maximum vers l'avant de la bouche. d'accord Si tu ressens quelque chose qui repart vraiment au fond comme ça, euh, quelque chose de très sourd. On ne va pas être là dans, dans, dans, le, dans le travail de résonance. mais on va vraiment chercher à avoir un son qui résonne vers le devant de la bouche. Alors, tu peux tester. Peut-être qu'il faut que tu ouvres un peu plus la bouche ou à l'inverse, peut-être qu'il faut que tu la refermes un petit peu. Ou avec ta langue, si tu peux jouer un petit peu pour optimiser en quelque sorte cette résonance. Mais on va chercher quelque, quelque, quelque chose, une sensation qui se passe bien devant. Je vais faire sur cette note, à um, ah nous. Um, um, um, um. Je vais un petit peu, moi. Um, Ah, à la fin, au début, je pas la vibration, à la fin, je l'ai senti. Ah, ah, ah, ah, ah, Donc on a ça, là encore une fois, tu pourras faire la descente, continuer d'accord. L'idée n'est pas de faire une vidéo, une vidéo trop longue aujourd'hui. Euh, mais l'idée c'est que tu comprennes bien les exercices que tu peux faire. Et encore une fois, si tu veux télécharger des exercices en version complète, tu les trouveras dans la description euh, de cette vidéo en cliquant sur le lien pour les télécharger. Voilà, donc là on a fait, tu vois, c'est une petite routine d'exercices que tu vas pouvoir utiliser pour équilibrer ta voix et retrouver en fait un son naturel de ta voix. Après, comme je te le dis, moi, ce qui m'importe, c'est que tu aies une voix qui soit bien fonctionnelle, une voix qui soit, qui soit saine et équilibrée. Pour le, la côté beauté, évidemment, là, c'est une voix qui va bien résonner, c'est une voix qui va bien porter, qui va être assez libre et agréable à produire. Maintenant, pour le reste, c'est une question d'esthétique ça, Je te laisse voir vers quel courant tu veux t'orienter, vers quel style de musique tu veux t'orienter. Ça, ça va être à toi d'en de, de, juger. Euh, écoute, Je te remercie du coup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Tu as été courageux et on a fait les exercices ensemble, ça c'est cool. Si tu veux d'ailleurs aider les amis, n'hésite pas à leur partager cette vidéo et à leur tour, eh bien, ils pourront faire les exercices avec nous. Tu sais qu'on a une grande communauté sur cette chaîne YouTube de plus de 100 000 membres chanteuses et chanteurs répartis dans le monde entier et c'est très sympa de s'entraider, d'échanger à travers les commentaires, dans les chats quand on fait des lives et, euh, et voilà, ça serait ça sera cool de ta part de, de participer à ça aussi en partageant cette vidéo. Moi je te donne rendez-vous dans un prochain contenu et surtout d'ici là n'oublie pas, prends bien soin de ta voix. Ciao